Bonjour, messieurs, dames. Petit message d'intérêt général. Donc, ça euh, fait déjà une belle semaine, voire deux, que les gens ont commencé les récoltes. Ça fait super beau, fait chaud. Euh, je voulais vous apporter une petite mise en garde. Euh, de, dans le fond, dans les derniers jours, là, on, on avait des températures relativement chaudes. Donc, dans la journée, euh, vers le midi, dans l'après-midi, on, on peut avoir des 20 degrés de température là, à l'extérieur. Euh, C'est super parce que, fond, normalement, il fait beaucoup plus froid. Fait que le temps, la température qu'on a de supplémentaire, là, dans les derniers jours, nous a permis de sécher notre maïs, mais avec moins de propane. Il fait plus chaud, on a besoin de moins de rajouter de chaleur. Par contre, quand le grain sort de notre séchoir, il est plus chaud, il est refroidi à l'air ambiant, donc à la sortie du séchoir, le grain va être environ à 20 degrés. Ce qui veut dire votre masse de grain est à 20 degrés dans votre silo, voire même un peu plus parce que le grain, on est en train de le refroidir avant de le sortir, mais ça se peut qu'au cœur du grain, il y ait encore une chaleur. Donc, dans votre silo, votre grain est très chaud, donc il faut le ventiler en continu pour tempérer, voire le refroidir. Ce qui m'amène sur un autre point, s'il fait chaud, l'air a une grande capacité d'assécher notre maïs encore. Donc, euh, soyez pas surpris que si vous séchez votre maïs euh, comme d'habitude, mais que vous allez avoir du grain pas mal plus sec là, à la livraison. Donc avec des températures à 20 degrés là, quand on sort du séchoir, là, euh, vous pouvez compter là, de perdre encore 1 à 2% d'humidité euh, d'ici le temps que vous allez refroidir votre masse au complet. Là. Donc, faites attention, votre masse de grain est très chaude, il ne faut pas que ça, ça fermente dans le silo là, pour refroidir. puis ne séchez pas trop parce que vous allez avoir du stock pas mal trop sec. Faites attention, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mathieu Faneuf, vous pouvez me contacter là, sur euh, Facebook ou encore euh, par courriel mathieu@commercialagrilog.ca. Bonne récolte, bonne journée.